Ce n'était pas le radeau de la méduse à ce bateau qu'on se le dit au fond des ports, disons au fond des ports Il naviguait tempête pleinard sur la grand mare des canards Il s'appelait les copains d'abord Les copains d'abord C'est fluctuable. Les matelots, mais n'étaient pas des enfants de salauds Mais des amis franco, des copains d'abord C'était pas des amis de luxe Des petits castors et polyx, Des gens de Sodome et Gomor Sodome et Gomor C'était pas des amis choisis on tenait La Montagne, la poésie, sous le ventre, il se tape plus fort l'écho et pas des anges non plus, l'Évangile, il n'avait pas eu, mais il se met toute voie dehors, toute voie dehors, Jean-Pierre, Paul et compagnie, c'était leur seule litanie, leur cédole, leur confitéor, au copains d'abord, au moindre coup de trafagas, c'est l'amitié qui prenait le car, c'est ils leur montrait le nord, leur montrait le nord Et quand ils étaient en détresse, on aura lancé des S, on des SOS On aurait dit des sémaphores, les copains d'abord Au rendez-vous des bons copains, il n'y avait pas souvent de lapins Si l'un d'entre eux à bord, c'est qu'il était mort Jamais au grand jamais, son trou dans l'eau se refermait, sans après qu'aucun ne sort, il planquait de encore. Des bateaux j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui est tenu, le coup, qui n'est jamais viré le bord, mais viré le bord. Ma vie en père sous la grand-mère des canards. Et ça fait les copains d'abord, les copains d'abord. La vie que ton père fait nage, sous la grommarde Et ça fait les copains d'abord, les copains d'abord.